Comment trouver des idées de chansons Antoine, je n'arrive pas à trouver des idées pour écrire mes chansons. Eh bien, j'ai envie de te dire quelque chose que j'ai dit à une chanteuse que j'ai accompagnée, tant mieux. Comment ça Antoine Tant mieux, J'ai pas d'idée, tu me dis tant mieux Laisse-moi t'expliquer. Moi, Moi c'est Antoine. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach vocal, j'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix et les personnes qui veulent justement écrire des chansons. Alors. Pourquoi je te dis tant mieux, laisse-moi te raconter une petite anecdote. J'anime, euh, voilà, j'anime depuis plusieurs années des ateliers d'écriture. Donc un atelier d'écriture, qu'est-ce que c'est C'est un atelier dans lequel des chanteuses et des chanteurs viennent avec le but d'écrire des chansons. Alors ça peut être sur une semaine ou ça peut être des rendez-vous comme ça toutes les semaines ou tous les 15 jours sur une année. Et euh, le but, eh bien c'est que comme des artisans, voilà, on va, on va fabriquer nos propres chansons. Et je me suis retrouvé à intervenir dans un centre spécialisé. Euh, avec voilà des participants, euh, des personnes qui avaient l'habitude de chanter sur scène régulièrement. Et euh, bah, le but voilà, de, de ma participation, c'était euh, sur une année de les accompagner à écrire leurs propres chansons, puisqu'ils chantaient des reprises. Et là, l'idée de l'accompagnement, bah, c'était vraiment de dire, OK, voilà, on, a, on chante des reprises, on a l'habitude de chanter sur scène, mais maintenant, on voudrait chanter nos propres chansons. Et donc, il euh, y a une chanteuse voilà, qui s'appelle Oran et qui dit... « Je te préviens, Antoine, euh, les autres ils vont écrire des chansons, mais moi, je n'ai pas d'idées. » Donc voilà, tu comprends maintenant pourquoi je te partage cette histoire, parce que euh, eh ben, si, tu, si tu recherches des idées de chansons, je pense que ça va t'éclairer. Donc, elle me dit bah, « Écoute, Antoine, moi, je n'ai pas d'idée. Et je lui réponds bah, « Écoute, ça tombe bien, ça tombe bien. » Donc là, elle me dit, bah, il n'a pas dû comprendre ce que je lui ai dit Antoine. Euh, euh, il est là pour euh, qu'on écrive des chansons et moi, je suis en train de lui dire que j'ai pas d'idée. Et lui, il me dit, ça tombe bien. Bon, on continue l'atelier et puis, euh, donc voilà, je fais un petit peu le tour des différents participants. Et puis, quand ça devient un nouveau L, elle me dit, bon, écoute, moi, je sais pas ce que tu vas faire hein, au niveau des chansons, mais moi, je n'ai pas d'idée. Et je dis, ok, bah, très bien, mais bah, écoute, ce que je te propose, c'est que vu que tu n'as pas d'idée, euh, eh ben, on va parler de la pluie et du beau temps, quoi ah bon bah si tu veux OK donc on recommence à, à discuter puis je dis bah voilà tiens qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire là dans les prochains mois euh que tu auras envie de partager, euh, là, à tes, à tes collègues qui sont là. Ah, ben, moi, dans les prochains mois, je vais bientôt partir en vacances. Ah, ok, d'accord, très bien. Et euh, tu pars en vacances avec qui? Ben, je pars en vacances avec mon papa. Ok, voilà, c'est une fois par an, on se retrouve. D'accord. Et, euh, et tu pars où? Eh ben, euh, et je, com je commence à questionner comme ça. Puis là, elle me dit, ah, ben, on part, euh, voilà, au bord de la mer, j'aime bien, euh, j'aime bien parce qu'on y va tous les ans, puis c'est un, un bon moment avec mon papa, voilà, qu'on qu passe ensemble. Ah, ok, très bien, mais tu me dis que c'est des bons moments, dis-moi en plus un petit peu, sur ces bons moments, ah ben on va au marché, du coup je vais faire un petit peu les boutiques, puis après on va à la plage et puis on va s'écouter de la musique, etc. etc. Et, euh, et je lui dis, ok, ben euh, cool, mais ça du coup, est-ce que. Enfin, ça te fait penser à quoi Voilà, tous ces bons moments, tous ces... Euh, Qu'est-ce que tu es, qu que aimes faire là-dedans Puis elle me dit, bah, bah, c'est la vie, quoi. Elle me dit, voilà, me dit, moi j'aime la vie. Enfin, toi, c'est... Voilà, pour moi c'est la vie. On va se promener, on va boire un petit verre, on se promène dans les marchés, euh, dans les marchés dans le sud, on, on profite, on flâne, et puis je passe un bon moment euh, avec, euh, avec mon papa. Et, euh, et ça a donné lieu, tout simplement, à cette chanson, J'aime la vie. J'aime la vie, voilà, une chanson qu'elle a pu chanter, euh, chanter sur scène. Et, euh, et je lui dis, mais... Euh, avant que ça devienne une chanson, je lui dis, mais finalement, là, ce que tu me partages, là, ce que tu m'évoques sur ces futures vacances, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais à d'autres gens Est-ce que tu aurais envie que d'autres gens puissent passer des bons moments comme toi, là, comme tu es en train de me raconter des vacances que tu vas passer Elle me dit, ah oh, mais ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, moi je, je souhaite que les autres personnes puissent aussi euh, euh, faire ça comme, comme je peux le faire tous les étés. Et je lui dis, voilà, ben, je lui dis, écoute, c'est super, merci pour cette petite conversation, mais ben, je crois que là, tu as ta chanson. Et elle me dit, ah bon euh, Ok, parce que simplement dans la conversation, en fait, tout d'un coup, elle s'était rendue compte qu'il y avait un sujet qui lui tenait à cœur. Un sujet sur lequel elle avait beaucoup de détails, les petits marchés dans le sud, aller boire un verre, aller à la plage euh, et puis que le fait que cette envie, euh, cette envie, en fait, elle naissait déjà dans la voiture, euh, quand ils commençaient, qu'ils prenait l'autoroute et hop, qu'ils partaient sur l'autoroute du sud et donc, il y avait finalement toute une histoire autour de ça, d'accord Comme j'aime bien dire souvent que les histoires sont un petit peu comme des scènes d'un film comme ça, j'adore vraiment ce côté euh, cinématographique où on va raconter une histoire et donc, ben voilà, cette chanteuse, elle avait une histoire, elle avait avec quelque chose qui lui tenait à cœur, elle avait quelque chose qu'elle avait envie de partager aux autres avec plein de détails. Et avec ce, finalement ce leitmotiv commun qui était « j'aime la vie » et qui est devenu en fait le, le début de son refrain et le titre de sa chanson. Et euh, Ce que je veux te partager par là, c'est que finalement, plutôt que de dire « Ah, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée », qui est une énergie un peu de, de, de découragement, de dire « Ah ben voilà, je, je me concentre sur ce que j'ai pas, j'ai pas d'idée, je me concentre là-dessus ». Je t'invite plutôt à l'inverse, à mettre de l'énergie sur ton environnement, sur ce qu'il y a autour de toi, sur ce que tu vis, sur ce que tu vas vivre, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu vois. Tu sais, on a coutume de dire que les artistes sont des observateurs de leur époque. Ça a toujours été le cas. Les peintres ont été des observateurs de leur époque. Les chansonniers ont été des, des observateurs de leur époque. Et aujourd'hui, voilà, les artistes qui chantent, ils sont le témoin de leur époque d'événements passés ou d'événements présents, d'actualités, d'histoires qui se sont passées ou qui vont se, se, se passer. Et, et voilà, pour moi, l'artiste, il est, si tu veux, un petit peu comme le peintre comme ça qui va croquer une scène ou une situation et tes idées, en fait, elles sont là. Elles sont à portée de la main, comme j'ai pu le faire avec cette chanteuse que j'ai questionnée en se disant « Ok, tiens, qu'est-ce qui te tient à cœur ?» Euh, Qu'est-ce que tu aimes là-dedans Et c'est quoi les détails Dis-moi en plus, etc., etc. Et en mettant toutes ces idées-là sur le papier, tu vas fabriquer une matière brute, d'accord Et c'est impossible pour moi que tu n'aies pas d'idée parce que tu as forcément, si tu veux, plein d'éléments dans ta vie et dans les choses que tu peux observer autour de toi, que tu vas pouvoir partager à travers une chanson. Alors, je te dis pas que ça sera le tube du siècle, d'accord? C'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de dire, OK, je passe d'une situation où j'ai vraiment pas d'idées, j'arrive je, je, pas à trouver des idées de, de chansons, à OK, finalement, je peux écrire une chanson là-dessus, une chanson là-dessus, une chanson là-dessus. Et tu vois, dans la discussion, euh, on échangeait et, euh, et je lui dis OK, et, et alors, est-ce qu'il y a un truc finalement qui t'embête un petit peu dans ses vacances? Et elle me dit, il ouais, y a un truc qui m'embête, c'est que je passe des super vacances, mais par contre, voilà, je suis obligé de laisser mon chat. Ah, je dis, tiens, ah bon, tiens, parle-moi de ce chat. Et là, elle commence à me parler de son chat, il s'appelle un tel, et il fait des bêtises, il est rigolo, et machin, etc. Et là, elle est en train de se rendre compte que, oh, mais si ça se trouve, là, j'ai de la matière brute, on est en train de réunir de la matière brute sur une nouvelle chanson, peut-être, par rapport à son amour des animaux, etc., avec l'exemple de, de, de, de son petit chat. Donc, ça peut te paraître vraiment complètement banal, tu vois, mais en réalité, il n'y a aucune banalité, d'accord Je dirais que. Tout est banalité et rien n'est banalité. Les chansons, c'est, voilà, si tu regardes les chansons en anglais, si tu t'amuses à les traduire, tu vas t'apercevoir que voilà, il y a une chanson, c'est juste un gars qui rentre dans un bar et qui repère une fille au comptoir. Et juste la chanson, elle parle de ça, tu vois. Et, et si tu le traduis en français, tu vas dire, oh, c'est un peu banal. Sauf que voilà, tout le talent de l'artiste, ça va être de raconter cette scène, d'y mettre énormément d'émotions, de, de, d'atmosphère, créer cette atmosphère à travers la chanson. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, que les choses se font. Alors, je te parlais de, de de matière brute euh, c'est ce que c'est ce que je fais faire moi aux personnes que j'accompagne j'ai un programme d'accompagnement individuel dans lequel j'aide les chanteuses et les chanteurs amateurs à écrire justement leurs chansons alors non seulement à les écrire par eux-mêmes, d'accord L'idée, c'est qu'ils aient vraiment les clés pour ensuite pouvoir en écrire d'autres. Donc non seulement ils écrivent leur première chanson, mais en plus, ils ont les clés pour ensuite être lancés pour écrire les autres. Et justement, cette matière brute, c'est ce qu'on réunit dans la première période, en fait. La première session, la première quinzaine de coaching, on travaille sur cette matière brute. Et quand on a énormément de matière brute, tu sais, c'est un petit peu comme un diamant. Le diamant, c'est une pierre qu'on va tailler, d'accord Et donc, pour avoir un diamant à la fin, on a besoin d'une pierre brute au départ. Et... Euh... Voilà, c'est ce qu'on fait dans la, dans la première période. Alors évidemment, c'est un accompagnement qui s'étale sur, euh, sur 12 semaines, donc euh, on a le temps d'avancer euh, beaucoup plus en profondeur. Mais la première base, c'est de réunir cette matière brute. Alors si c'est quelque chose qui te parle, d'écrire des chansons, peut-être que tu butes là-dessus depuis un petit moment, c'est peut-être ce qui t'a amené justement à, à faire cette requête sur Google ou sur YouTube et qui t'a amené jusqu'à ma, jusqu ma vidéo. Si tu, euh, si tu as envie voilà, de te faire accompagner dans ce processus, eh bien, euh, je vais te laisser un petit lien dans la description. Sous cette vidéo, tu pourras cliquer dessus. Tu vas accéder à une vidéo de présentation de mon accompagnement individuel pour t'expliquer comment ça se passe. Et si ça te parle, tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour qu'on prenne 10 minutes, pour échanger un petit peu sur ton projet et que je puisse te dire, bah, écoute, oui, à 100%, je suis sûr que je peux t'accompagner. Toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, en 2021, en 2022, ont abouti. C'est-à-dire qu'à la fin des 12 semaines, elles avaient une chanson, des paroles, une mélodie, une grille d'accords associée. Et voilà, si ça fait un petit moment que tu as cette idée qui te, qui te trotte dans la tête, bah écoute, moi je t'invite à, à prendre rendez-vous pour qu'on en discute. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tes amis, à mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Ça, c'est toi qui vois, mais quoi qu'il en soit, ça va aider au référencement de cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, trouve plein d'idées de chansons. Ciao